Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier un chapelet des mystères lumineux pour la paix. Donc Seigneur, euh, nous prions dans ta divine volonté, donc euh, multipliez les grâces à l'infini. Nous prions particulièrement pour la conversion de Vladimir Poutine, pour la conversion d'Emmanuel Macron, pour la conversion de Joe Biden. Nous prions pour la paix dans le monde, tout particulièrement pour la paix en Ukraine. Et dans ta divine volonté, à titre personnel et au nom de toute l'Église, euh, nous consacrons la Russie au cœur immaculé de Marie, nous demandons la conversion de la Russie au catholicisme, et nous demandons euh, qu'elle arrête son agression en Europe. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus. Seigneur, tu es baptisé dans les eaux du Jourdain. Une nouvelle ère s'ouvre pour toi et le monde. Seigneur, jette au fond des eaux tous les germes de conflit, noie tous les conflits, apprends l'humilité aux belligérants, descends auprès de chacun, révèle à chacun le fond de son âme, bénis chacun et donne à tous l'onction du Père, la manifestation de l'Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié,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 Seigneur, rassemble et unis les parties opposées, les parties en présence. Transforme l'offade, le vinaigre des conflits, de la haine, en vin de dialogue, d'apaisement, en vin d'alliance, de paix retrouvés. Marie, intercède pour les belligérants, comme tu as intercédé à Cana. Et pour tous les réfugiés, les déplacés, les isolés, les opprimés, les affamés, Seigneur,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 Saint-Michel-Archange de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes ailes, protège nous saint Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Amen. Troisième mystère, la prédication du royaume. Seigneur, Dieu de paix, pardon pour les germes de violence, de mensonges que parfois nous semons plus ou moins volontairement. Qui s'élève, élève le monde. Qui s'abaisse, abaisse le monde. Seigneur, ouvre les belligérants à la bonne nouvelle, suscite des messagers de paix, que ta croix éclaire chacun. Merci pour tous ceux qui abolissent déjà des frontières par le dialogue, des actions communes, des écoles mixtes, des concerts ensemble ou autrement. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Éclaire toutes les nuits, tous les brouillards, toutes les désolations des pays en conflit. Manifeste-toi pour que chacun puisse revenir à de meilleurs sentiments, à de moins basses pulsions. La paix est une montagne et tu conduis ce que tu veux sur la montagne. Ton nom est paix, amour, abandon, non-violence et non pas agression et division. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié.